Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Comprendre le Lightning Network. Donc cet épisode fait suite au précédent directement car il concerne également les transactions sur Lightning et plus précisément comment est-ce qu'elles marchent vraiment derrière les coulisses. Donc dans l'épisode précédent, on avait vu que les transactions sur Lightning se basaient sur des transactions Bitcoin non publiées qu'on appelle des transactions d'engagement et qui permettent de décrire l'état du canal à un moment donné. Et même si c'était Exact, ce qu'on a vu, c'était un peu approximatif, au sens où il manquait des précisions, et notamment des précisions qui nous permettent de mettre en place un système euh, de protection euh, pour permettre de se prémunir d'une tricherie éventuelle de la part de l'autre partie prenante dans le canal. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'on va ajouter justement ces détails supplémentaires qui manquaient pour voir euh, un tableau complet du fonctionnement des transactions sur Lightning au sein d'un canal. Alors pour commencer, quelques petits rappels sur ce qu'on a vu la dernière fois. Donc ce qu'on avait vu, c'est que, par exemple, quand on parle d'un état initial d'un canal avec 100 000 satoshi d'un côté, donc côté Alice en l'occurrence, et 30 000 satoshi du côté de Bob, et eh bien cet état du canal, cette répartition des fonds dans le canal, elle correspond à une transaction Bitcoin non publiée, qu'on appelle une transaction d'engagement, et qui dépense les fonds depuis l'adresse multisignature, en proportion de combien chacun a de son côté du canal. En l'occurrence, la transaction d'engagement qui correspond à cet état initial-là, c'est la transaction qui envoie 100 000 Satoshi à Alice sur Bitcoin et 30 000 Satoshi à Bob. Et ce qu'on avait vu aussi, c'est quand on fait une transaction sur Lightning, donc en l'occurrence, par exemple ici, quand on envoie 40 000 Satoshi de Alice à Bob, donc on déplace 40 000 Satoshi dans le canal, du côté d'Alice vers le côté de Bob, et eh bien ce qu'on fait pour de vrai, c'est qu'Alice et Bob se mettent d'accord sur une nouvelle transaction d'engagement qui représentera précisément l'état vers lequel on arrive une fois que la transaction Lightning est faite. Et donc ce nouvel état, cette nouvelle transaction d'engagement, c'est celle qui envoie maintenant 60 000 s'adocher à Alice et 70 000 à Bob, puisque après la transaction Lightning, Alice a 60 000 s'adocher de son côté du canal et Bob 70 000. Et donc ce qu'on avait vu, c'est que ces transactions s'appellent transactions d'engagement, notamment parce que Alice et Bob nous construisent chacun de leur côté la nouvelle transaction d'engagement qui correspond au nouvel état après transaction. Et puis s'échangent leurs signatures. Ce qui veut dire qu'à tout instant, l'un des deux peut, ensuite, s'il le souhaite, fermer le canal en publiant la dernière transaction d'engagement et ainsi euh, solder euh, les comptes et chacun récupère ce qu'il avait de son côté du canal. Alors maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment c'est possible d'abuser de ce système, de tricher. Donc pour que ce soit un peu plus visuel, j'ai rajouté des couleurs. Donc en bleu, c'est la nouvelle transaction d'engagement et en rouge, c'est l'ancienne. Alors, comment pourrait-on tricher Et bien dans ce cas-là, Alice pourrait, par exemple, l'ancienne transaction d'engagement, la rouge. En effet, rien n'empêche théoriquement de le faire puisqu'elle a peut-être éventuellement gardé la transaction en mémoire et puis elle a toujours la signature de Bob pour cette transaction. Donc finalement, rien n'empêcherait de la publier. Et si elle le faisait alors que l'état a changé et qu'elle n'a plus que 60 000 Satoshi de son côté du canal, eh bien elle pourrait quand même récupérer 100 000 Satoshi sur Bitcoin. Et donc en fait, elle volerait 40 000 Satoshi à Bob. Mais ça pourrait être encore pire. Elle pourrait même publier la toute première transaction d'engagement c'est-à-dire celle qu'elle avait fait signer à Bob avant même d'ouvrir le canal, qu'on avait appelé la transaction de retrait, et qui envoie les 130 000 Satoshi à Alice, puisqu'initialement, ils lui appartenaient tous. Et donc là, en fait, ce qu'elle pourrait faire, c'est voler carrément tous les fonds du canal, simplement en publiant une ancienne transaction d'engagement qu'elle a peut-être gardée en mémoire, et pour laquelle elle a peut-être gardé la signature de Bob en mémoire. Donc ce qu'il faut bien retenir, c'est que c'est possible en publiant une ancienne transaction d'engagement, de voler des fonds à son partenaire et que le partenaire, il n'a aucun moyen de s'assurer que ce ne soit pas fait parce qu'il ne peut pas vérifier qu'elle efface bien les transactions d'engagement euh, qui sont révoquées. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, au sein même de la transaction d'engagement qu'on construit, ajouter des sécurités qui permettent d'éviter que quelqu'un puisse tricher en volant des fonds à l'autre partie prenante du canal. Et donc, c'est ce qu'on voit ici. Ce qu'on voit au milieu, là, c'est la nouvelle transaction d'engagement qui prend en compte ces sécurités et quand on la compare à ce qu'on voit en haut à droite, qui est l'ancienne transaction d'engagement, c'est-à-dire ce qu'on avait vu dans l'épisode précédent, la version simplifiée, mais on voit que c'est effectivement un peu plus complexe. Mais au final, on va voir que ça se ressent quand même beaucoup. Donc ici, on représente un état où Alice a 100 000 satoshi de son côté et Bob 30 000. Et donc, la transaction d'engagement euh, véritable, la réelle, celle avec la sécurité, eh qu'est-ce qu'elle fait Donc, ce qu'on voit, c'est qu'elle a deux grands types d'output. Elle a l'output d'Alice qui envoie les 100 000 satoshi. Et on voit que cet output, il peut être dépensé de deux manières. Et il y a aussi l'output de Bob, qui envoie les 30 000 satoshi à Bob, qui ne peut être dépensé que d'une manière et qui ressemble beaucoup à ce qu'on a vu euh, dans l'épisode précédent. Donc revenons sur le tout premier output. Donc on voit que c'est quelque chose qui va vers l'adresse d'Alice. Ça envoie les 100 000 à Alice. Donc ça ressemble beaucoup à ce qu'on avait vu la dernière fois. Mais la seule différence, c'est qu'on a en plus ce qu'on appelle un time lock. Un time lock, on reviendra peut-être plus en détail sur comment ça fonctionne dans un épisode suivant. Mais ce que ça fait, c'est juste que ça empêche de dépenser ces fonds, donc les récupérer, donc, tant qu'un certain bloc n'a pas été atteint. Ce que ça veut dire, c'est que là, Alice, si elle publiait cette transaction, avant de pouvoir récupérer les fonds sur son adresse, eh bien, elle devrait atteindre, attendre pardon, un certain temps, un certain nombre de blocs. Mais ce qu'on voit, c'est que le même output, celui d'Alice, donc les 100 000 Satoshi d'Alice, ils peuvent être dépensés d'une autre manière. Et ils peuvent être dépensés où on veut, c'est-à-dire sur n'importe quelle adresse pour n'importe qui qui posséderait ce qu'on appelle la clé de révocation. Donc c'est une clé qui est composée d'un secret détenu par Alice et d'un secret détenu par Bob. On verra plus tard comment ça fonctionne exactement. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que cette clé de révocation, elle est propre. Il y a une clé de révocation pour chaque transaction d'engagement. Et donc n'importe qui qui possède cette clé, il peut dépenser l'output d'Alice immédiatement. Alors qu'Alice, elle a besoin d'attendre la fin d'un timelock. Et notamment, précision importante, Alice, elle, elle ne peut pas dans cette configuration... Dépenser l'output avec la clé de révocation. Elle est obligée d'utiliser le premier output et euh, d'attendre le time lock. Alors, ça va s'éclaircir dans un instant, on va voir à quoi ça sert. Donc, on revient à, à notre cas donc, où on, envoie 100 000, on a 100 000 Satoshi du côté d'Alice et 30 000 Satoshi du côté de Bob, et Alice envoie 40 000 Satoshi à Bob. Donc, ce qu'on retrouve à gauche, côté Alice, en haut à gauche, c'est la transaction d'engagement qu'on vient de décrire. Maintenant, si on regarde en haut à droite, ce qu'on voit, c'est que la transaction d'engagement de Bob, eh bien, elle est différente de celle d'Alice. Donc, première approximation qu'on avait faite la dernière fois, c'était de dire qu'il construisait la même transaction d'engagement. En fait, non. Il construisent une transaction d'engagement qui ressemble. Hein. En fait, celle de Bob, c'est un peu le symétrique de celle d'Alice. C'est-à-dire que dans celle d'Alice, eh les fonds que pourrait récupérer Alice, donc les 100 000 satoshi qu'Alice voudrait récupérer, sont freinés par un time lock. Et Bob, s'il connaissait la clé de révocation, pourrait les récupérer instantanément, sans problème. Et euh, les fonds de Bob, eux, sont accessibles à Bob normalement. A l'inverse, du côté de Bob, eh c'est les fonds d'Alice qui sont disponibles normalement. Donc Alice pourra les, les récupérer sur son adresse dès que Bob publiera la, la transaction d'engagement, s'il la publie. Alors que les fonds de Bob, eux, sont d'une part soit bloqués par un time lock pour Bob, soit accessibles immédiatement pour n'importe qui qui connaît la clé de révocation, sauf Bob. Et donc, quand on modifie l'état, par exemple avec une transaction Lightning qui envoie 40 000 satoshi de Alice à Bob, eh bien donc ça commence comme la dernière fois par un invoice, une demande de paiement de Bob. Et ensuite, comme tout à l'heure, Alice et Bob vont s'échanger leurs secrets, mais sous condition. Euh, leur pardon. Alice et Bob vont s'échanger leurs signatures, mais sous condition. Donc, par exemple, Alice ne va signer la nouvelle transaction d'engagement de Bob que si Bob lui révèle son secret pour la transaction d'engagement précédente et vice-versa, Bob ne va signer la nouvelle transaction d'engagement de Alice que si Alice lui révèle son secret, mais pour la transaction d'engagement précédente. Ce qui fait que dans le nouvel état, donc on a 60 000 satoshi du côté d'Alice, 70 000 satoshi du côté de Bob, nos deux partenaires, nos deux protagonistes, ont une nouvelle transaction d'engagement, pareil, symétrique l'une de l'autre, qui, qui représente bien le nouvel état, et donc si on l'a publié, eh bien, on aurait bien une bonne répartition des fonds. Mais plus important encore, Chacun a maintenant les deux secrets qui composent la clé de révocation pour la transaction d'engagement précédente. Et donc, ça veut dire que les deux, maintenant, si par exemple Alice publiait l'ancienne transaction d'engagement, comme on a vu qu'elle allait tenter de le faire tout à l'heure, eh bien, si Alice l'a publié, elle serait freinée pour récupérer ses propres fonds par le time lock, alors que Bob pourrait d'une part récupérer ses fonds à lui et les 30 000 Satoshi sans problème, et d'autre part, il pourrait doubler Alice en utilisant la clé de révocation pour récupérer les fonds qui lui appartenait en théorie, mais qui ne lui appartenait plus vraiment, puisqu'elle a essayé de tricher. Et donc ainsi, Bob peut punir la tentative de tricherie d'Alice en prenant l'intégralité des fonds qui sont dans le canal. Alors un petit exemple supplémentaire pour bien voir comment ça fonctionne. Donc on repart de l'état initial 130 000 satoshi côté Alice, 0 côté Bob. Donc ça, c'est représenté par la transaction de retrait, donc une première transaction d'engagement, qu'on voit qui est en fait un peu plus complexe que, que ce qu'on pensait. Donc elle envoie les 130 000 satoshi à Alice, mais freinée par un time lock. Donc si Alice veut récupérer les fonds sur Bitcoin, elle est freinée par le timelock, elle doit attendre un certain nombre de blocs. Alors que n'importe qui avec la clé de révocation de cette transaction d'engagement là, on eh ben, peut les récupérer instantanément. Donc notamment, dès qu'on passe à l'état suivant, eh bien, la condition pour qu'on passe à l'état suivant, c'est que les deux se soient échangés leur secret, qui compose la clé de révocation, pour euh, cet état, euh, cette transaction d'engagement initiale. Donc ça veut dire que dès qu'on passe à un nouvel état du canal, donc dès qu'il y a une transaction Lightning qui est faite, Bob dispose normalement de la clé de révocation correspondant à la toute première transaction d'engagement. Et donc si Alice essayait de tricher en publiant cette toute première transaction d'engagement, elle, elle serait obligée d'attendre pour récupérer les fonds à cause du time lock, alors que lui pourrait directement les récupérer et donc la punir en prenant tout. Euh, et donc pareil, on voit donc quand on passe à un nouvel état, donc après la transaction de 30 000 Satoshi, et eh bien on a effectivement donc là c'est toutes les transactions d'engagement côté Alice. Hein, et donc, ça serait le symétrique côté Bob, mais donc on retrouve ce qu'on s'attendait à voir, c'est-à-dire qu'on a une, la, les fonds d'Alice qui peuvent être dépensés soit avec euh, par Alice mais modulo un time lock, soit par n'importe qui qui possède la clé de révocation, et puis les fonds de Bob qui sont récupérés normalement par Bob. Et ensuite, on a euh, une nouvelle transaction de 40 000 Satoshi, par exemple, et donc là, pareil, la transaction d'engagement évolue, pour refléter l'état du canal et donc on a 60 000 satoshi qui sont envoyés à Alice modulant un timelock mais qui peuvent être récupérés par n'importe qui instantanément s'il si y a la clé de révocation et puis on a les 70 000 satoshi à Bob qui sont envoyés normalement. Donc ce qu'il faut bien retenir c'est que euh, pour passer d'un état à l'autre c'est à dire pour passer d'une transaction d'engagement à l'autre et eh bien on révoque l'ancienne trans transaction d'engagement en s'échangeant les secrets qui composent une clé de révocation et donc pour passer à un état suivant Chacun doit avoir la totalité de la clé de révocation qui lui permet, si l'autre essaye de publier ancienne, une ancienne transaction d'engagement, n'importe laquelle, eh d'utiliser la clé de révocation pour récupérer tous les fonds pendant que l'autre doit attendre la fin d'un time lock. Et donc c'est ça qui permet de s'assurer que personne ne trichera parce qu'en fait, euh, les parties prenantes vérifient bien en scrutant euh, les transactions Bitcoin qui, qui passent que l'autre n'est pas en train d'essayer de tricher et dès qu'il détecte une tricherie, eh bien, ils agissent avec la clé de révocation pour récupérer tous les fonds et punir euh, l'autre partie prenante. Donc Ce qu'il faut retenir, c'est que donc on a vu qu'il fallait ajouter une sécurité dans les transactions d'engagement pour les rendre révocables quand l'état du canal a changé. Et qu'avant de s'accorder sur une nouvelle transaction d'engagement, Alice et Bob s'échangent d'abord leurs secrets respectifs pour la transaction d'engagement précédente et qu'ainsi chacun dispose de la clé de révocation de la transaction d'engagement précédente, mais donc en fait, euh, finalement, de toutes les transactions d'engagement précédentes puisqu'ils font ça à chaque fois. Et donc si Alice triche en publiant une ancienne transaction d'engagement, Bob peut la prendre de vitesse en dépensant l'output d'Alice avec la clé de révocation, pendant qu'Alice, elle, elle est toujours freinée par le time lock. Et donc Bob peut punir Alice en prenant tous les fonds du canal si elle essaye de tricher.